Salut à tous Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur mon setup. Alors, non pas qu'il soit extrêmement hallucinant, mais c'est un setup de base pour démarrer comme ça vos vidéos sur YouTube, euh, c'est progressif, mais vous êtes nombreux à me poser la question, puis plutôt que de répondre comme ça unitairement à Iggy qu'elle a été ma dernière caméra, ou à Mathieu, qu'elle a été euh, euh, la marque de mes éclairages, voire même à d'autres abonnés qui me demandent des conseils, ben, je réunis tout ça dans une vidéo, parce que les vidéos, j'aime bien faire ça. Alors, attention, euh, c'est un setup euh, de base, euh, pour commencer, mais l'avantage qu'il a, c'est qu'il vous permettra à la fois de faire des vidéos cut, et puis également de faire des lives. Donc normalement, ça vous permettra de vous lancer raisonnablement sur Internet et de pouvoir fidéliser votre audience. En attendant, bah, n'hésite pas à me lâcher un petit pouce, puis si tu pas abonné, bah, n'hésite pas à me rejoindre. Allez, c'est parti Allez, on fait un rapide tour du propriétaire, donc vous êtes chez moi, hein, pour l'instant je, je suis avec mon téléphone et je suis en train de vous filmer grâce à mon, euh, à mon Osmo, Osmo euh, 2. Donc ça c'est un, un, un matériel dont on reparlera l'avantage c'est de pouvoir en fait, se déplacer et de faire des mouvements fluides. Donc euh, je pense que c'est plutôt intéressant d'utiliser ce genre de matos. Et donc un, un rapide tour du proprio avec euh, les éclairages, hein, donc c'est des euh, nuvers. Hein. Euh, Newver. Je vous rappelle que j'avais fait un appel, euh, un appel à participation euh, des abonnés pour ce matos et vous avez été nombreux à m'aider à me soutenir. Donc voilà, ça c'est vraiment le matos que j'ai réussi à obtenir grâce à votre soutien. Ici on a euh, le fond vert. Alors je mettrai la référence de tout le matos que je présente dans la vidéo euh, juste en dessous en commentaire. C'est un fond vert que j'apprécie particulièrement. Alors il a une... Une particularité, c'est qu'il est assez fragile, parce que ce n'est pas vraiment du tissu, c'est une feutrine. Mais euh, il est très épais, il est très lourd et du coup, euh, ben, euh, il, donne, il, a un, il a un rendu qui, qui est beaucoup plus net que, que les tissus qu'on vous vend. Donc je vous le conseille, attention, il est quand même assez fragile. Bien sûr, euh, on verra ensemble l'installation pour, euh, vous voyez, les petites figurines que je vous montre pendant les lives, hein, parce que ça c'est très important. Donc, ça se fait avec le Canon. Canon, on reviendra également dessus pendant la présentation que j'utilise principalement lorsque je fais des vidéos qui ne sont pas des lives, Parce qu'au niveau qualité, il n'y a rien au-dessus de ça, en tout cas dans mon matériel. Et donc, j'utilise un Avermedia. Voilà, je vais m'installer maintenant ici. Hop Voilà, vous me voyez. Hein, donc, euh, avec, euh, avec l'Osmo, euh, je vais pouvoir arrêter la vidéo euh, ici et puis, euh, puis bah, l'éteindre parce que ça va lui permettre de se reposer un petit peu. Voilà. Alors... Très rapidement, qu'est-ce qu'on va voir On va voir, on va voir euh, les choses euh, qui me paraissent impérieuses et puis après, on verra les goodies genre euh, ces choses-là qui peuvent avoir un intérêt euh, en fonction de ce que vous visez euh, au niveau de votre page. Ce que je vais faire déjà, c'est que je vais couper le micro-cravate euh, parce que bah, maintenant, j'utilise un Yeti euh, Yeti qui, euh, qui est juste devant moi. Alors, je vais enlever ça. Voilà. Alors, le micro-cravate. Et le Yeti. On va commencer par ça. La chose la plus importante, la plus primordiale dans une vidéo, c'est euh, le son. Si vous n'avez pas un bon son, personne ne vous regardera. Vous pouvez avoir une mauvaise image, mais si vous avez un son qui est pourri, vous êtes sûr de perdre votre audience au bout de quelques minutes. Tout simplement parce que je l'ai déjà dit à beaucoup de personnes qui me demandaient conseils. Euh, L'oreille ne s'adapte pas. Votre œil est capable de s'adapter à euh, une image dégueulasse, mais si le son est dégueulasse, il euh, n'y a rien de plus euh, insupportable que ça, et donc euh, bah, votre auditoire va disparaître et, et vous n'aurez pas. Donc premier investissement avant tout, si vous voulez ouvrir une chaîne, c'est le son. Euh, vous prenez la webcam de votre ordinateur, vous prenez la webcam de votre téléphone. Je vous rappelle que Iggy euh, a travaillé très très très longtemps avec juste son téléphone et ça suffit amplement. Euh, sinon euh, une webcam comme la C920 est une référence, donc vous pouvez l'utiliser. Mais voilà, ne faites pas l'impasse sur le son, c'est ce qui est le plus important. Moi donc j'utilise un micro euh, cravate Boya euh, qui coûte une vingtaine d'euros. Alors, son comportement à l'extérieur n'est pas top. Même si j'avais réussi à faire des choses, je me suis rendu compte que dans des événements comme le championnat de France, euh, il avait vite, vite tendance à saturer. Je pense qu'il faut que je le dompte encore un petit peu. L'avantage qu'il a, c'est qu'il euh, est à la fois passif et actif grâce à un petit système euh, de piles qui est à l'intérieur. Alors, c'est un avantage parce que du coup, il peut se plugger sur n'importe quel matos. Il peut se plugger sur euh, mon euh, appareil photo qui a besoin du coup que le micro soit actif. Puis il peut se plugger sur euh, un téléphone qui lui va plutôt avoir besoin d'un micro qui soit passif. Le danger de ce système là c'est que s'il n'y a plus de piles, ben, vous n'avez plus de son. Il me semble que c'est arrivé à certains pendant, euh, pendant des lives. C'est dangereux. Donc c'est vrai que euh, lorsque vous l'utilisez en actif, il faut euh, vous assurer de mettre des piles neuves au moment de l'enregistrement. Voilà, moi j'ai acheté un paquet de piles, ça ne coûte rien du tout. Sinon au niveau du micro, bah, je continue à utiliser le, le Blue Yeti. Alors le Blue Yeti, il a fait ses preuves. Hein, vous pouvez retrouver ici euh, des exemples de vidéos que j'ai faites avec le Blue Yeti dans des situations qui sont extrêmes. Euh, Championnat de France ou Wag Tavern dans les interviews. Je continue à l'utiliser parce que c'est ce qui a la voix la plus chaude, euh, la plus agréable et la plus suave, il faut reconnaître. Et euh, ben, quand je fais des interviews, je veux que les personnes qui soient euh, interviewées puissent avoir le son le meilleur, de meilleure qualité, et qu'on entende bien ce qu'ils disent, sans qu'ils soient obligés comme ça de, de se torsionner dans tous les sens. Voilà, le Yeti, c'est ce qui est mieux, et puis ça fait un peu, euh, ça fait un peu BFM TV euh, <rire> à 8h30 le matin, donc c'est rigolo. Voilà, au niveau du son, on a fait le tour. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'un investissement euh, atroce. Euh, commencez par le Boya, ça coûte 20 euros. Euh, je fais mes lives avec, euh, ça marche super bien. Merci Guy pour le conseil. Et puis ben, le Yeti, par contre, c'est un investissement un petit peu supérieur. Est-ce que vous en avez vraiment besoin pour débuter Je ne sais pas, ça coûte 120 euros. Moi, c'est quand même quelque chose que j'ai acheté rapidement. Euh, mais j'aurais pu euh, largement commencer avec, euh, avec, le, avec le Boya. On va passer euh, au niveau des lumières. Parce que ça c'est la deuxième composante impérieuse euh, d'une bonne installation. Alors au niveau des lumières, vous les avez vues au début de la vidéo. J'utilise euh, des euh, newware. Donc euh, les newware, les... elles sont vendues par trois. En tout cas, je conseille de les acheter par trois. Elles ont une particularité, c'est que vous pouvez les mettre soit en batterie, soit en secteur. Qu en secteur, elles tiennent très très bien le coup, qu'elles ont la possibilité de balancer de la lumière blanche ou de la lumière jaune, si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus chaud. Donc ça, c'est intéressant. La lumière, c'est impérieux. Il faut savoir qu'au niveau d'une image, un bon éclairage, un éclairage maîtrisé, c'est 90% de votre image. Voilà, sans déconner, après derrière, vous pouvez mettre n'importe quelle caméra, que ce soit un Canon, euh, que ce soit une Logitech 4K ou une C920. Euh, ça, ça vous fera la différence des 10% alors c'est les 10% qui euh, donnent le frag entre euh, le pro et l'amateur on est bien d'accord mais malgré tout, euh, voilà, les lumières c'est extrêmement important surtout si vous vous filmez avec des webcams puisque les webcams lorsqu'elles n'ont pas assez de lumière vont diminuer leur frame c'est à dire qu'elles vont faire moins d'images par seconde et donc du coup vous allez laguer et vous allez avoir euh, une image qui va être de plus en plus pâteuse donc il faut avoir un éclairage qui soit puissant pour soulager la webcam de base, hein, même la webcam de votre ordinateur ou celle de votre téléphone, même si aujourd'hui les caméras des téléphones sont de, de très très bonne qualité, elles sont bien au-dessus de la C920. Euh, mais voilà, la lumière est très très très importante, donc new Wear, alors ça c'est 200 euros, c'est un petit peu cher. Moi j'avais eu besoin de votre soutien et je vous remercie tous ceux qui ont participé mais je dois avouer que depuis, même si ça exige une installation conséquente, euh, ben, je reviendrai plus jamais en arrière parce que quand je vois ce que j'ai pu vous proposer comme vidéo sans, c'est une catastrophe. On va euh, maintenant euh, parler des caméras. Alors euh, la caméra qui me filme actuellement euh, c'est la Logitech euh, 4K euh, Brio alors, euh, je la mets là, voilà, ici, donc ça c'est ma dernière acquisition, l'intérêt de cette caméra, c'est comme vous pouvez peut-être le voir sur ma trogne, elle a un excellent piqué, elle a un excellent rendu, on voit, bien, on voit bien mes vieux poils, ma vieille barbe, et puis surtout elle a un champ qui est extrêmement large, et je vais m'en servir pour les let's play en live, et euh, comme elle a un champ large, c'est elle qui va filmer la table depuis, euh, depuis le dessus. Donc, ça me semble assez, assez intéressant. Je vais continuer à utiliser également la caméra de mon Mac pour être en tout petit, salut Être en tout petit là en bas euh, dans le coin, vous voyez. Donc, ça, ce sera très utile puisque la caméra principale, elle, elle sera dédiée à filmer euh, la table et ses détails. Sinon, pour ce qui est de se rapprocher, bah là par contre, je vais utiliser ma C920. Donc, la C920, je vous la mets là, voilà, la C920. Donc elle va donner en fait ce rendu là, euh, c'est un rendu qui au niveau des éclairages contrôlés est plutôt bon, et puis ben euh, l'avantage c'est que voilà, je vais pouvoir la balader sur la table, et puis je vais pouvoir la, la, la faire aller regarder telle ou telle situation euh, de jeu, euh, genre un frag entre deux figurines, ben, je vais prendre la C920 et puis je, vais, je vais la porter là-bas. La C920 c'est euh, une caméra que j'ai utilisée dans mes débuts, en fait, je l'ai toujours utilisé jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cette vidéo-là. C'est la première que je fais avec la 4K. Autant dire que la C920 marche très bien, tous les lives que vous avez vus auparavant étaient faits avec elle et euh, franchement euh, le rendu est, est suffisant. Alors pourquoi j'ai voulu passer à autre chose ben, Tout simplement parce que j'avais besoin d'un champ large, que j'avais besoin d'une deuxième caméra, une pour m'approcher des situations puis une pour filmer en large. Et puis quitte à investir, ben, j'ai investi dans euh, la meilleure caméra euh, qu'il y a actuellement sur le marché de mon point de vue. Euh, si vous voulez avoir des infos sur cette Logitech, je vous conseille la page web, la page YouTube euh, NewTek, euh, sur laquelle je vais euh, souvent me référencer, je la mettrai, euh, je la mettrai en commentaire euh, juste en dessous. Au niveau des réglages de ces webcams, ne euh, faites jamais confiance à l'appareil. Lorsque vous avez la possibilité d'être euh, en condition maîtriser, ce que j'appelle des conditions maîtrisées, c'est que là, moi j'ai fermé tous les volets et j'utilise mes éclairages euh, fixes. Euh, L'avantage, c'est que euh, votre lumière ne va pas varier. Seulement, il faut avoir investi dans des éclairages et vous n'allez peut-être pas forcément le faire tout de suite. La problématique, c'est que si euh, vous utilisez la euh, balance des blancs automatique sur votre webcam, il suffit que le soleil euh, soit masqué par un nuage et puis vous allez avoir un, une sorte de clipping. C'est-à-dire que vous allez clignoter en fait pendant votre vidéo. J'ai plein de vidéos comme ça où on voit votre trône qui euh, diminue en luminosité, puis qui augmente d'un seul coup, puis qui rediminue. On appelle ça, moi, j'appelle ça le clipping. Euh, c'est dû au fait que bah, la webcam gère la balance des blancs et qu'elle essaye en fait de compenser la diminution de lumière. Donc ça, euh, tant que vous pouvez essayer de, de, de le déconnecter puis de le faire manuellement, d'autant plus que ça vous permet d'avoir une gueule un peu près potable et pas avoir la tronche toute rouge ou la tronche totalement surex vous choisissez en fait le niveau d'exposition de, de votre caméra ça c'est toutes les caméras toutes les webcams le font même les logitech de base même les webcams de base ont ce genre de paramètres essayez également de voir au niveau de la luminosité et du contraste que vous pouvez faire mais c'est pas impérieux et puis surtout ce qui est très très important c'est la mise au point automatique dégager la mise au point automatique de votre webcam. Sinon, vous allez avoir des vrais problèmes de mise au point. C'est-à-dire que dès que vous allez vous approcher avec votre main comme ça pour bouger euh, une figurine, la caméra va s'affoler, elle va commencer à chercher faire focus. Si votre main est légèrement en arrière, elle va chercher à faire la mise au point sur votre main parce qu'elle bouge. Votre main bouge. Mais c'est pas votre main que vous voulez montrer, c'est votre figurine. Donc, si vous mettez votre main derrière pour, pour la faire bouger, ben du coup, vous aurez pu la mise au point automatique sur, sur le sujet et ça euh, c'est euh, très important même vous même vous, avec euh, la caméra principale, mettez la mise au point en fixe parce que vos mains, elles sont en train de bouger. Euh, vous êtes en train de parler, vous avez envie de vous exprimer, vous vous libérez parce que vous êtes en plein live. Et donc, du coup, la mise au point cherche à se faire sur vos mimines. Et vos mimines, eh ben, elles sont euh, 20 à, à 30 cm devant vous. Et donc, du coup, bah, ce n'est pas du tout la même mise au point. Et du coup, là... Caméra, ça folle et du coup ça, ça fait un, un système de va-et-vient comme ça et c'est totalement catastrophique. Donc n'oubliez pas, il faut impérieusement contrôler euh, la mise au point et contrôler la balance des blancs. Alors au niveau de la des macros que je fais euh, en live, je ne les fais pas avec une webcam parce que c'est pas d'assez bonne qualité. Et là j'utilise en fait euh, mon Canon euh, 750 et euh, j'utilise un, un studio en fait un petit studio portable qu'on trouve sur Amazon. Alors euh, ces petits studios là ça coûte 30 balles, ça balance une lumière blanche assez diffuse et euh, l'avantage que ça a c'est que euh, c'est ça qui vous donne euh, l'excellent rendu. Alors pas là, hein, parce que vous voyez là c'est une webcam et donc... En plus la Logitech elle a tendance à tirer sur le bleu donc du coup là elle s'affole un petit peu mais c'est pour vous montrer à main levée ce que ça donne euh, je la mets sur un plateau tournant donc ce matos là euh, le plateau tournant il coûte une cinquantaine d'euros euh, le, le, le studio photo euh, il coûte euh, euh, 35 euros le studio photo c'est également quelque chose d'assez important quand on est euh, quand on est euh, au niveau euh, au niveau des figurines aime partager euh, sa passion des figurines je pense que ce qu'on aime faire c'est prendre des photos prendre des photos puis les partager sur le web et la plupart du temps vous devez bien vous rendre compte que si vous prenez juste euh, votre euh, votre appareil euh, photo ou euh, votre téléphone portable puis que vous prenez en photo votre votre figurine bah c'est dégueulasse quoi c'est à chier c'est pas du tout euh, ce que vous vous avez dans la main et ça rend pas hommage à votre travail donc c'est assez frustrant pour 30 balles, vous pouvez acheter ce genre de matos euh, qui vous permettent d'avoir un rendu professionnel. Je déconne pas quand je dis ça. Euh, je prends pour exemple Happy Game Factory chez qui, en fait, lorsque je les ai visités, j'ai découvert ce matériel-là. Toutes les photos de figurines de chez Happy Game Factory, elles sont faites dans un mini-studio comme celui-ci. Moi, toutes les macros que je fais, que ce soit en live ou historiquement dans les vidéos de présentation, je les faisais dans un studio comme celui-ci. Ça vous permet d'avoir une lumière qui est diffuse, qui est constante, qui est pleine, qui englobe totalement la figurine, il n'y a pas d'ombre projetée et donc ça c'est vraiment euh, le secret pour avoir un bon rendu des figurines et apprécier au mieux la figurine. Voilà, donc si jamais vous voulez faire de la macro, vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir un canon, hein, euh, ça c'est le summum, mais vous pouvez avoir une caméra de première gamme dans laquelle vous allez régler manuellement hein, toujours le contraste et, et, et, et toutes ces valeurs là, mais surtout avoir un mini studio d'éclairage c'est très très important. Après le plateau tournant, c'est euh, la cerise euh, sur, euh, sur le truc parce que c'est vrai que quand on présente des vaisseaux Armada, ben, on aime bien qu'ils tournent pour pouvoir parler dessus au niveau euh, du partage en live j'utilise un euh, Naver Media 2 Alors Laver Media 2, qu'est-ce que c'est En fait c'est un petit boîtier qui permet euh, de partager, enfin de renvoyer sur votre ordinateur une source HDMI voilà vous avez des capteurs HDMI dessus et donc ben, euh, il vous suffit de brancher euh, votre appareil photo, puisque je vous rappelle que sur votre appareil photo, ici, là, vous avez des sorties euh, des sorties HDMI sur maintenant quasiment tous les appareils photo. Donc, vous pouvez brancher votre appareil photo, même un bridge hein, euh, qui aurait une sortie HDMI, vous pouvez le brancher sur cet Avermedia et du coup, bah, il est renvoyé sur euh, OBS Studio. Je ne l'ai pas dit, j'utilise OBS Studio pour faire les lives. Et donc l'image, ben, elle, arrive, elle arrive sur EBS et puis vous pouvez la partager comme je le fais pendant les lives. Donc ça, c'est un outil qui est très intéressant. En plus, l'avantage que ça a pour les gamers, c'est que ça vous permettra de partager en live euh, vos, vos vidéos de votre Xbox euh, ou de votre PlayStation 4. Initialement, c'est pour ça que je l'avais acheté, mais bon, mes vidéos de gamers, elles ne marchent pas euh, vraiment. Voilà, sinon, en fonction de vos besoins, si vous pensez avoir à couvrir des événements, euh, je vous conseille vivement euh, d'acheter euh, un Osmo, Osmo 2, donc ça permet de brancher un téléphone euh, portable dessus et euh, c'est un système gyroscopique de DJI, euh, l'avantage c'est que vous allez vous balader en fait dans les allées euh, de façon extrêmement fluide en fait, il euh, n'y aura, aura pas de saccade. Donc très simplement, euh, pour comparer, vous regardez euh, les vidéos que je fais où je me balade dans les allées euh, dans, euh, pour, euh, pour, euh, pour l'open de X-Wing ou pour le championnat euh, de France. Et puis vous allez voir euh, celle de Sartrouville euh, où je ne l'avais pas, où je me baladais dans les allées. Ben, euh, pour Sartrouville, on a l'impression que c'est la chasse au trésor. Avec la caméra qui bouge comme ça et puis le mec qui se déplace on a l'impression qu'il court à toute vitesse alors qu'avec cet osmo là ben, vous êtes totalement stabilisé alors ça c'est la cerise sur le gâteau est ce que c'est vraiment utile pour lancer une page je ne pense pas tout dépend de ce que vous voulez faire si vous voulez être proche du terrain et ça on y reviendra mais c'est quelque chose que je vous conseille fortement si vous voulez percer dans cet univers là si vous voulez être proche du terrain euh, si vous voulez aller couvrir des événements eh ben je pense pense que euh, l'Osmo, c'est euh, une des un des derniers petits objets qu'il faudrait essayer euh, d'acquérir pour avoir un maximum de confort au niveau de vos déplacements. Voilà, je conclue. Un bon son. Une bonne lumière, ça c'est deux choses qui sont impérieuses. Avant de vous jeter dans un achat de caméras de plus en plus puissantes et de plus en plus euh, euh, excessives au niveau des prix, mettez l'accent sur votre son et mettez l'accent sur euh, votre, euh, votre éclairage. Au niveau du montage, euh, j'utilise Adobe Premiere. Il y a d'autres programmes qui servent à faire du montage. Ce n'est pas le sujet ici. Si vous voulez acquérir des connaissances, n'hésitez pas à aller sur Internet. Moi, c'est, je suis autodidacte sur tous ces sujets et tout ce que j'ai appris, c'est YouTube qui me l'a appris. C'est un outil qui est à la fois extrêmement dangereux, mais également qui est fantastique. Vous pouvez apprendre n'importe quoi sur YouTube apprendre comment faire une balance de son, comment faire une balance d'image, quelle est la meilleure caméra et tout ça. Ne restez pas sur une seule impression. Essayez de voir un maximum d'informations sur le matériel que vous avez vous, tendance à vouloir acquérir. Vous voulez acheter une caméra, regardez toutes les vidéos qui sont disponibles sur la caméra, même des vidéos en anglais. Vous voulez acheter de l'éclairage, essayez d'aller dans la comparaison. Je vous conseille le site New Tech que je mets en lien sous la vidéo parce que c'est un site qui m'a beaucoup apporté, qui m'a appris pas mal de choses et puis surtout euh, qui euh, a son franc-parler et qui, si le matériel c'est de la dope, ben, le matériel c'est de la dope, ils n'hésiteront pas à vous le dire. Le seul petit bémol que j'ai, c'est que pour eux, il faut avoir un portefeuille de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour, euh, pour ouvrir une page, même s'ils ont fait 2 trois vidéos qui vous permettent de vous lancer dans YouTube. Bon, concrètement, quand même, il faut reconnaître que, au global, il y en a pour plus de 1500 euros aujourd'hui euh, autour de euh, Pierre OTV, mais c'est pas de l'argent qui a été sorti comme ça d'un seul coup, je le redis. Il y a énormément de matériel de confort, et je pense que si vous voulez avoir quelque chose qui a du rendu il faut avoir des éclairages à 200 balles il faut avoir un micro à 20 balles et une webcam et vous êtes tiré d'affaires n'oubliez pas pendant vos lives de vous mettre en rg45 n'utilisez pas le wifi vous aurez quand même euh, une constance de débit qui sera beaucoup plus appréciable et finalement ce qui va vous coûter le plus cher si vous ne l'avez pas déjà ben c'est un bon ordinateur et pour moi c'est le prochain achat puisque aujourd'hui je travaille avec un gros mac et je peux pas me déplacer avec et c'est la galère j'espère que cette vidéo Vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur un setup je le rappelle de débutant euh, sur youtube bien entendu on peut faire plein de choses avec un simple téléphone et en fait le principal moteur de votre passe ça restera l'imagination d'avoir un discours qui est cohérent n'essayez pas euh, d'abuser des gens vous dites la vérité vous dites ce que vous pensez si vous aimez pas vous aimez pas si vous aimez vous aimez ne soyez pas dans le, dans le travestissement, il suffit tout simplement euh, de dire ce que vous pensez. De toute façon, si vous mentez, les gens s'en rendront vite compte, Se rendront vite compte que vous n'êtes pas naturel dans vos propos et puis euh, ben, ils ne seront pas fidèles. Allez, en attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour défoncer le type d'en face et puis à vous donner rendez-vous dans un prochain live et très bientôt dans des super let's play avec tout ce matos autour de moi pour vous donner un maximum de points de vue et pour pouvoir vous donner un maximum d'immersion. Je vous dis à très bientôt.